Bonjour à tous Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous lancer en fait dans les premiers pas de votre recherche Vous avez précédemment sonné vos sujets, vous avez trouvé vos mots-clés, qu'est-ce que vous en faites Et ben, bah, immanquablement, le premier réflexe c'est d'ouvrir votre moteur de recherche, Google, Ecosia, ce que vous voulez. Euh, mais vous allez ouvrir ce moteur de recherche, vous allez y mettre vos mots-clés et vous allez taper Enter et vous allez voir toute une série d'éléments qui vont sortir. Donc ce n'est pas mauvais de faire une recherche Google. Je dis toujours à mes étudiants, euh, évitez Google. Pourquoi Évitez Google simplement parce que ben, vous allez tomber sur toute une série de sites qui ne sont pas forcément scientifiques, dont la valeur n'est pas garantie. Et euh, faire le tri, c'est vraiment compliqué, surtout au début de la recherche, quand on n'y connaît rien du tout, ou en tout cas, on n'a pas les bases suffisantes pour se rendre compte si la personne a un avis éclairé, scientifiquement fondé, etc. Donc je vous conseille vraiment euh, d'éviter Google, sauf dans le lancement. Pourquoi parce que le lancement vous permet en fait de repérer éventuellement un article Wikipédia. Oh, le grand mot, ça y est, je l'ai dit. Et vous ben en fait, Wikipédia, vous pouvez l'utiliser comme un tremplin, ce n'est pas grave. Il n'apparaît en aucun cas, attention, no way, no way, no way, no way. Il n'apparaît pas dans votre euh, travail scientifique. Ou en tout cas, avec des, des gants jusque. des protections jusque partout, enfin voilà mais euh, Wikipédia peut éventuellement être un premier tremplin si vous ne connaissez absolument rien sur le sujet bah, il y a des articles Wikipédia qui sont très très bien construits qui ont été très bien écrits euh, et qui vous donne toute une série de listes bibliographiques, enfin, qui vont vous permettre d'avancer une première fois, de repérer des auteurs que, qui ont été jugés incontournables par la communauté. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de euh, partir là-dessus. Tout comme Google, ça vous permet de mettre au jour toute une série d'auteurs qui ont travaillé dessus, éventuellement des podcasts, des vidéos d'anthropologues ou de sociologues, ou en tout cas de personnes qui travaillent dans le domaine des sciences humaines, euh, qu'ils qu propose en ligne, par exemple il y a des cours de Tesco-là qui sont tout à fait euh, accessibles en ligne vous avez des allocutions de grands auteurs en anthropologie qui y sont et ça peut être un très bon moyen de se lancer une première fois vous écoutez ça quand vous êtes dans le train, à la voiture, bon, en ce moment en confinement quand vous faites votre sport, quand, quand vous allez vous balader dehors euh, mais voilà, vous pouvez vraiment partir sur ces choses là donc ce n'est pas forcément le premier réflexe, ce n'est pas forcément le livre, la bibliothèque je vous encourage vraiment à euh, être créatif au début vous allez explorer. Vous explorez sans frein. Donc vous cherchez ces mots-clés dans votre moteur de recherche. Et, ça, et voilà, vous allez avoir toute une série de résultats qui vont sortir et ça va vous permettre de vous mettre au travail. Je vous encourage ensuite à recadenasser tout ça. Une fois que vous êtes parti dans des premiers mots-clés, vous avez éventuellement vu de nouveaux mots-clés émerger. Euh, des noms d'auteurs, je vous conseille vraiment d'aller les chercher. Regardez la biographie des auteurs pour voir s'ils n'ont pas euh, écrit d'autres livres, quelles sont leurs spécialités, quels sont leurs courants de pensée. Ça vous permet de là, de, petit à petit, complexifier et densifier votre connaissance du, du sujet et de son contexte, parce que bon, travailler sur un sujet, c'est aussi être conscient du contexte dans lequel il a été étudié et euh, du contexte dans lequel étaient les auteurs euh, qui l'ont étudié. Donc vous avez cette première dimension, dimension là, et ensuite vous devez vraiment aller dans des encyclopédies, des dictionnaires spécialisés. Les dictionnaires spécialisés et encyclopédies vous permettent de continuer à être dans une optique de, de large, c'est-à-dire que vous avez accès à une information qui est... Plus, plus euh, diffuse, qui est, qui est moins précise et moins spécialisée que, que d'autres, mais qui offre des ouvertures hyper intéressantes, notamment bah, des, des renvois à d'autres mots-clés ou des renvois à des auteurs-clés. Donc, ça, c'est vraiment le point hyper intéressant. Et dans les dictionnaires, on en parler, les dictionnaires d'ethnographie. J'y je vais, je vais, viens tout de suite. Voilà donc, ta mon armoire à moi, tant. Dans... Ma Bibliothèque, mais il y a des rayons spécialisés euh, justement. Hop, tiens. Il y a des rayons spécialisés dans les bibliothèques sur ce genre d'ouvrage, euh, c'est-à-dire ces dictionnaires spécialisés dans les disciplines. Et en fait, ici, donc vous avez euh, pour moi les deux incontournables quand on veut se lancer dans une recherche c'est le dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, et vous avez aussi les noms sont clés de. L'ethnologie, où là vous avez plutôt des grandes thématiques qui sont euh, présentées, des méthodes, etc. Moi je trouve que c'est un très bon outil quand on veut se lancer en anthropologie, mais qu'on ne connaît pas encore euh, bien les thèmes. Donc voilà, vous avez même les grands courants de pensée, euh, diffusionnisme, structuralisme, etc. Donc euh, acculturation, vous avez des mots-clés vraiment très très forts, et donc ça permet de se remettre, euh, au, on pourrait dire, euh, dans le bain quand on ne connaît pas bien. Vous avez ici le dictionnaire de l'anthropologie. Dictionnaire de l'anthropologie c'est vraiment, vous voyez par exemple cosmologie, et bien vous avez une définition complète ici. Vous voyez que vous avez des auteurs qui sont référencés. Tout cela permet bien évidemment d'avoir ben, voilà, des, des lancements vers d'autres lectures euh, et euh, donc et d'être sûr aussi que le mot que vous utilisez est bien utilisé dans la, dans la discipline pour ce qu'il est, c'est-à-dire que quand vous allez parler de certains mots comme euh, acculturation etc ben, l'anthropologie et l'ethnologie ont un point de vue très particulier dessus euh, et n'ont pas forcément les mêmes définitions, les mêmes focales que d'autres disciplines, donc euh, voilà c'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer quand vous avez votre série de mots-clés de départ, de recherche ou même quand un nouveau mot-clé euh, important pertinent, qui, qui est un mot-clé balise de votre recherche euh, quand il apparaît dans votre liste, je vous conseille vraiment d'y aller euh, et de consulter ce genre de dictionnaire, il existe également toute une série de dictionnaires en ligne et j'y viens juste après, petite démonstration sur euh, internet et euh, comment je lance une première recherche, Comment comme ça vous aurez aussi la partie pratique. Et là vous avez des définitions euh, qui sont très précises et qui vous permettent de vous mettre au travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous lancer, de faire vos premiers pas dans votre recherche documentaire et dans votre sujet. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là on va parler selon mes notes des bibliothèques et des archives et comment aller dedans en espérant que bah, le contexte actuel, on est en plein Covid en ce moment, deuxième reconfinement en Belgique, euh, en espérant que ce contexte vous permettra quand même de vous déplacer, d'aller en bibliothèque et euh, cette vidéo vous bah, prochaine vous intéressera et permettra de vous en sortir dedans et d'être efficace afin de ne pas perdre de temps surtout quand on a euh, une, un temps de visite limité. Je vous retrouve très vite, à très bientôt, bye bye